Salut les rôlistes, bienvenue à RPG Day 2020, nous sommes le 14 août et le mot clé du jour est bannière. Les bannières c'est les mots, les familles, les groupes, les couleurs sous lesquelles on se retrouve et sous lesquelles le personnage va vouloir se battre. Dans Pandragon, bien évidemment, on va avoir le, le fanion, le, les armoiries de la famille qui se transmettent de, de, per, de père en fils et donc les personnages le transmettent euh, même lorsqu'ils décèdent, s'ils continuent sur la même lignée, ils peuvent voilà, garder ses armoiries. Euh, à Pendragon, il est beaucoup plus grave euh, de, euh, de ne pas respecter euh, son, son, son bouclier, son armoirie, euh, les, ou les couleurs d'un autre chevalier important, euh, que, de, que de rater un, un, un jet de combat contre des brigands, que de, que de ne pas réaliser une quête donnée, même si... Euh, euh, il s'avère qu'elle aurait été euh, au secours d'une princesse ou, ou je ne sais quelle euh, bonne action. Les, les couleurs sont très importantes et donc euh, bah, la bannière euh, l'est extrêmement. En parlant de couleurs, il y a évidemment One 1% qui va, qui va venir euh, défendre un, un système assez équivalent. Ce n'est pas une bannière à proprement parler, mais les couleurs du, du Motor Club euh, auxquelles appartiennent les personnages eh bien, sont comme une seconde peau. C'est quelque chose que vraiment, ils vont devoir garder sur eux le plus fréquemment possible et surtout défendre euh, éventuellement au péril de leur vie. Et il est une insulte énorme de, de, voilà, de manquer de respect aux couleurs euh, d'un membre de Motor Club, notamment parce qu'il s'est beaucoup battu pour, pour l'obtenir, qu'elle représente tout ce qu'il est aujourd'hui, la, la, la famille de, de, de pot bikers à laquelle il est uni et pour laquelle il est prêt à mourir. Un des pires trucs que j'ai fait dans la campagne One 1% qu'on a joué il y a deux ans, ça a été de piquer les couleurs à hein, des personnages. Euh, il, il, a eu, il a eu 24 heures de la part de, des autres joueurs de la table pour retrouver ces couleurs euh, qu'il avait perdues durant une fête. Donc voilà, les bannières, les couleurs, les armoiries, peu importe le nom qu'on leur donne, ont une importance dans plusieurs jeux de rôle et, euh, et sont source de, de jeux et de scènes euh, très intéressantes à faire jouer à vos personnages. C'était la 14e journée de RPG Day 2020. Je vous remercie beaucoup de l'avoir suivi, Dragon et moi-même, espérons que vous l'avez apprécié. On se retrouve demain pour la suite des mots-clés de RPG Day 2020. D'ici là, défendez vos couleurs. Ciao les rôlistes